Chers traders et investisseurs, mercredi 27 novembre, bonjour. Alors ces marchés européens sont vraiment très étranges. En effet, ils démarrent en fanfare ce matin très tôt, puis retournent, retournent voir les plus bas, et enfin remontent tranquillement jusqu'au point de départ, sans aucune raison valable. Ces marchés n'ont plus un comportement le monde entier attend la signature de l'accord de la phase 1 des négociations entre les Chinois et les Américains. Ça commence à s'appeler un petit peu l'arlésienne pour nous depuis le temps qu'on attend. Ça doit venir mais ça ne vient jamais. Enfin nous verrons bien. Donc il n'y a aucun changement sur notre opinion de fond des derniers jours, même si sur une signature nous pourrions bien évidemment en réaction aller voir des plus hauts, tels que 13 350 voire 13 450 sur le DAX, et donc taper également les 6000 sur le CAC. Nous verrons bien. Nous attendons de plus des chiffres importants cet après-midi. Pour ce qui concerne, dans ce contexte, le day trading, nous avons fait ce qu'on appelle en termes de bulling un « strike » ce matin. Dans, une, dans un comportement difficile, nous avons réalisé trois trades gagnants sur trois, accompagnés de trois médailles. Ce fut parfait. Espérons cet après-midi tout aussi actif. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une très bonne journée et à demain.